Pour trouver de la documentation électronique sur Au Début Plus, vous pouvez déjà cliquer sur « Ressources en ligne » dans le menu en haut. Sur cette page, vous retrouverez la liste de toutes les bases auxquelles l'Université de Poitiers est abonnée, avec un sommaire par discipline en haut et la liste complète en descendant. En cliquant sur une base en particulier, vous trouverez des informations supplémentaires et un lien vers le site il faudra vous connecter avec vos identifiants habituels si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi, en revenant sur « Au début plus », faire une recherche en tapant vos mots-clés. Identifiez-vous dès le départ pour accéder plus facilement aux documents par la suite. Pour n'afficher que les documents en ligne, utilisez le filtre « Disponibilité » et cliquez sur « En ligne ». Il est possible de préciser « Open Access » ou revue évaluée par les pairs si vous faites une recherche d'articles. Une fois le filtre « En ligne » activé, le filtre « Collection » apparaît, et vous retrouverez une liste des bases vues précédemment qui proposent des documents en lien avec vos mots-clés. Attention, certaines bases ne sont pas interrogées. N'hésitez pas à retourner sur la liste par discipline pour faire une recherche sur leur site directement, par exemple Lexis360 pour le droit. En choisissant Article dans le type de document, vous pourrez voir sur certains résultats l'icône Évalue par les pairs ou l'icône Open Access qui correspondent aux deux filtres vus précédemment. Pour trouver des e-books, cette fois-ci, supprimez le filtre Article et choisissez Livre. Vous retrouverez une liste de livres électroniques dans les résultats. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le titre pour afficher plus de détails ou directement sur « Disponible en ligne » pour y accéder. Il faudra parfois vous connecter à nouveau pour accéder au document.